retrouvé dans extra local cette semaine on va reparler des retraites forcément mais aussi du handicap avec Geneviève Dariosec la ministre en charge des personnes handicapées elle est notre invitée extra local c'est tout de suite Madame la Ministre, bonjour, merci d'être avec nous pour ces 52 minutes durant lesquelles vous serez interrogée par trois journalistes de nos régions que je vous présente tout de suite à commencer par Pierre-Jérôme Montenot qui est de retour parmi nous, rédacteur en chef à WEO, la télévision des Hauts-de-France et qui représente donc cette belle région du nord de la France, voilà. Claire Stenlen également de retour parmi nous, journaliste de Télégramme et qui bonjour. représente ici la Bretagne on va dire, bonjour Claire. – Bonjour. Et puis cette semaine, un nouveau venu, Luc Bourriane, rédacteur en chef à la Nouvelle République du Centre-Ouest, qui représente à la fois le centre Val-de-Loire et la Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine qui est d'ailleurs aussi votre région, ce qu'on apprend dans ce portrait néo qu'on va voir tout de suite. J'ai toujours en mémoire des sketchs de De Vos, le sketch du rond-point, où personne ne peut sortir, où tout le monde tourne, qui est absolument succulent, c'est extraordinaire. La Nouvelle-Aquitaine est avec les néo-aquitains, des fortes traditions ancrées dans les territoires, des langues anciennes que nous essayons de garder comme des langues vivantes, nos fêtes, tous nos moments formidablement festifs qui sont fait des grands moments de société et qui permettent d'avoir une société apaisée. Allez, le confit des canard Parce que comme euh, il a été dit dans « L'amour est dans le pré », je crois, c'est pas gras, le confit Peut-être ronchon, peut-être bougon, peut-être râleur, mais moi, je dois dire toujours au grand cœur. Alors ça rime, peut-être, mais euh, pour moi, c'est une réalité. C'est l'odeur de la nature euh, par des soirs d'été, par exemple, où il a fait chaud il se met à pleuvoir, il y a un orage très important, et vous avez toutes les odeurs qui remontent de la forêt ou des prairies. Quand j'étais enfant, dans les campagnes françaises. Je peux vous assurer que la vie n'était pas du tout celle qui existe aujourd'hui. Il y avait des maisons sans sanitaires, sans chauffage. Je peux vous assurer qu'en 60 ans, la progression elle a été assez phénoménale. Donc j'ai traversé toutes ces époques pour me dire qu'en définitive, l'époque actuelle, c'est une époque qui est complexe. Mais en tout cas, c'est une très belle époque. Et moi, je suis très heureuse de vivre maintenant et de me projeter toujours vers l'avenir et le futur. C'est un projet simple, que toutes les personnes en situation de handicap soient considérées comme des citoyens à part entière et puissent entrer dans notre société complètement et puissent avoir accès à toutes les activités possibles grâce à l'accessibilité universelle que nous mettrions en place et puis à la citoyenneté bien sûr complète. Donc que notre société soit une société ouverte, attentive, respectueuse des autres et accueillante. – Alors on l'a entendu, votre région de prédilection, c'est la Nouvelle-Aquitaine, vous êtes né dans les Landes, vous avez été maire de Mont-de-Marsan pendant 10 ans, Né de parents agriculteurs vous êtes vous-même médecin. Vous venez de nous dire d'ailleurs hors caméra que Dariussec, ça veut dire rivière sèche en Gascon, c'est bien ça Oui, tout à fait. Alors une fois n'est pas coutume, on va rester un petit peu dans les traditions et dans les régions, dans la ruralité avec une question éthique et non pas cash. En général, on commence par la question cash ici. Exceptionnellement, c'est la question éthique et c'est Luc Bourriane qui vous la pose. – Oui, madame dardieu vous avez été maire de mont de Marsan durant près de 10 ans, à ce titre vous avez présidé l'Union des villes taurines de France, vous défendez votre passion de la tauromachie, très prégnante, notamment évidemment dans le Sud-Ouest et particulièrement dans les Landes, comment la vivez-vous aujourd'hui, cette passion, à l'aune des débats de plus en plus vifs qu'elle suscite, je pense évidemment aux velléités d'une partie de l'opposition, de l'interdire. – Moi je demande qu'on fiche la paix aux gens, qu'on respecte les traditions, qu'on respecte les traditions culturelles des territoires, euh, que l'on respecte les racines de chacun, et dans toutes les régions, il y a euh, des euh, espèces de, de, de... Ce sont vraiment des racines auxquelles s'identifient les populations, et euh, à force de vouloir unifier toutes les pratiques, de vouloir faire en sorte que l'on vive partout de la même façon, que l'on pense tous la même chose, que l'on soit... Euh, euh, tous euh, identiques et eh bien euh, euh, nous allons à notre perte. Mais le bien-être voilà. animal et toutes ces évolutions euh, qui sont aussi c'est moins dans l'air du temps. Oui, ce qui sont des questions. Je, je, je n'ai pas, peut se poser. moi, je ne veux pas aborder parce qu'on n'aura pas le temps de sûr. Sûr. En, en rentrer dans cette discussion euh, ici aujourd'hui. Euh, ce que je peux vous dire, c'est que euh, je pense. Très sincèrement euh, qu'un taureau de euh, Corrida, euh, il a un bien-être animal que n'ont aucun autre euh, bovin euh, sur la planète. Il vit dans des grands espaces, dans un environnement totalement protégé. Euh, il est bichonné et c'est vrai que euh, c'est ce euh, voilà, aussi de la préservation d'espèces et de la biodiversité. C'est tout ce que je peux vous dire, mais ce qui est certain, c'est que moi je suis dans un département où nous sommes attaqués en permanence sur toutes les pratiques, le gavage de canards, oui. la course landaise, la tauromachie en général, la chasse, la chasse la traditionnelle, les chasses traditionnelles, la chasse à la palombe aujourd'hui, donc ça suffit. Ça suffit, ça exaspère les populations et ça ne fait que faire monter les votes extrêmes. Je le dis très tranquillement, pas extrême-gauche qui porte justement toutes ces abolitions bien souvent, mais les votes d'extrême-droite, les gens se sentent déconsidérés, on les fait passer pour des cruels, on les fait passer pour des personnes, on les stigmatise, euh, on les stigmatise et c'est une vraie catastrophe dans nos sociétés. Donc on nous fiche là. – Qu'on nous fiche la paix. Allez, on passe au dossier quand même du moment, ce sont les retraites, la réforme des retraites, et on on va avoir notre question cash, la fameuse question cash posée aujourd'hui par Pierre-Jérôme. – Avec la Corrida, la transition est relativement facile, on voit les conditions dans lesquelles se passe le débat à l'Assemblée nationale, multiplication des amendements, temps de discussion réduit, posture des groupes politiques, et la question c'est, est-ce que dans ces conditions-là, l'Assemblée nationale sert encore à quelque chose ?– C'est à elle qu'il faut le demander euh, C'est à elle qu'il faut le demander. Euh, effectivement, l'Assemblée nationale doit être un lieu de débat, euh, de débat, alors ils peuvent être quelquefois enflammés, mais ils doivent être quand même respectueux. Euh, – Ce qui, qui n'est pas le cas. J'ai regardé, euh, euh, ce pas hier, j'étais en déplacement toute la journée, mais euh, mercredi soir, les débats, euh, ouais. euh, franchement, euh, j'en je, ressors, euh, ressors assez euh, triste. Mm. – Triste pour notre pays, triste pour notre démocratie, et euh, en fait inquiète pour le niveau du débat public, assez inquiète. Euh, sans, euh, quand je parle niveau, je ne veux pas dire qu'il y a des niveaux supérieurs et inférieurs, mais euh, euh, on ne peut pas être dans la violence, la, la, la stigmatisation, voire des stigmatisations personnelles, permanentes. C'est euh, oui. euh, euh, pour moi assez incompréhensible. Donc euh, ça c'est une vraie la... question. La deuxième question c'est… – Si un texte est insatisfaisant, ce qui peut tout à fait être le cas, et si on veut le modifier, le modeler, l'améliorer, que l'on porte des amendements, qu'ils soient des amendements… Euh, euh, positif et, et, et étudiable, si vous voulez, 20 000, tout ouais, à fait 20 000. normal. Mais 20 000 amendements et, et il y en a que quelques 200 étudiés, hein, des amendements des identiques au, au premier amendement là. Que les personnes, euh, chacune a un temps de parole sur son amendement qui est identique oui. à celui d'avant pour dire exactement la même chose mais lancer ses. C'est facile euh, d'être constructif quand euh, la chef du gouvernement annonce que bien des articles, et notamment les plus importants, sont pas négociables. Bah, je crois qu'elle a dit qu'elle irait jusqu'au bout de la, sa détermination pour faire euh, en sorte que ce texte soit voté. Euh, si vous me dites que négocier quelque chose c'est dire euh, euh, eh bien, on enlève les, euh, euh, les 64 ans, euh, non, enfin, on, on peut enlever aussi toute la substance du texte. Revenons au, au, au départ, pourquoi ce texte a été proposé de cette façon Très simplement parce qu'on a un vrai sujet de financement de nos retraites est un vrai sujet euh, de, de, de, de conservation de ce pacte social qui existe en France et de ce modèle social par répartition alors euh, il y a des méthodes pour euh, venir faire en sorte que ce système de financement soit durable pour nos enfants et nos petits-enfants parce que je m'arrête pas aux enfants je, je vais moi à l'âge que j'ai jusqu'aux petits-enfants euh, donc des choses sont proposées, beaucoup de choses ont été amendées et nous avons beaucoup avancé sur la pénibilité. Euh, la première ministre a, a beaucoup avancé euh, euh, dans, dans des tas de domaines pour justement faire en sorte qu'il y ait aussi, pour les métiers pénibles, pour les carrières longues, euh, qu'il y ait beaucoup de, de, de dispositifs qui permettent à quatre personnes sur, 6, sur 10 pardon, de partir avant les 64 ans. Donc, si vous voulez, il y a déjà beaucoup de chemin qui a été parcouru. – Pas tant enfin, sur les femmes quand même, on a l'impression que… – Sur les femmes, le chemin a été parcouru également. Mais nous avons, je crois qu'on ne pourra pas régler euh, le problème des carrières, de la différence des carrières des femmes et des carrières des hommes deux aussi, quelque chose qui ne me, me satisfait pas du tout c'est les, les, les différences de rémunération oui. entre les femmes et les hommes dans les, dans les carrières identiques, ce qui, pour moi c'est un scandale absolu, euh, on ne pourra pas le régler avec une, euh, une euh, réforme des retraites, ce n'est pas le lieu de régler ça, réglons ce problème des carrières des femmes dans un autre, dans un autre, un autre registre, mais euh, ce qui a été fait là pour les femmes qui ont effectivement des carrières hachées, euh, donc qui doivent travailler plus longtemps euh, pour, euh, sans décote, pour arriver à avoir une, une retraite sans <coughs> décote, c'est déjà de la maintenir à 67 ans. – Alors euh, à ce sujet justement, Elisabeth Borne, dont on parle, était dans, dans vos locaux, Pierre-Jérôme, euh, je vous propose d'écouter euh, ce qu'elle disait aux journalistes de La Voix du Nord au sujet des femmes et des retraites. – Elle était hier à la préfecture du Nord. Ce c'est pas, pas encore nos locaux. Ils sont pas encore Dans le Nord, en tout cas. Et vous y étiez. Je suis assez choqué hein, quand j'entends dire euh, la réforme pénalise les femmes. Enfin, euh, évidemment, je ne porte pas une réforme qui pénalise les femmes. Donc une femme sur cinq qui devait travailler cinq ans de plus que l'âge légal, ça sera demain trois ans. Ça ne change rien pour elle. Euh, par ailleurs, on, on a pris en compte, on prend mieux en compte les congés parentaux. Et par ailleurs, quand on revalorise euh, la pension minimale, la retraite minimale, c'est deux tiers, pour deux tiers, les personnes qui touchent cette pension minimale, ce sont des femmes. Donc en fait, on, on, on booste la retraite minimale qui concerne à deux tiers des femmes. On prend mieux en compte les périodes d'interruption, euh, notamment euh, les congés parentaux. Et donc on ne décale pas cet âge d'annulation de la décote. Donc là, on va encore progresser sur euh, l'amélioration de la situation des femmes qui était un, un vrai problème, même euh, évoqué par l'un des ministres. Bien, écoutez, je crois qu'il y a déjà des, des avancées qui ont été... Enfin, des avancées qui sont proposées. Hein, euh, dans la prise en compte des, des, euh, des temps d'arrêt de, de travail pour enfants, la prise en compte, euh, bien sûr... Euh, le, le minimum euh, retraite qui sera, bah, qui profitera à un, à un maximum de, de femmes, hein, euh, je crois que c'est ça qui est important. Donc tout ça va continuer de progresser, et euh, alors, je ne suis pas directement euh, euh, impliquée, moi, dans le, le, ce débat sur les retraites, là où je suis, mais euh, la Première ministre a toujours dit, et le ministre Olivier Dussopt également, qu'ils étaient prêts à continuer de faire avancer les choses. Si euh, l'Assemblée veut… Euh, euh, apaiser le débat et faire en sorte d'avoir un débat constructif, eh bien, euh, il y a certainement encore des voies d'amélioration, euh, puisque la Première Ministre a bien dit qu'elle n'était fermée à aucune, euh, aucune possibilité. Claire Là, où vous êtes euh, impliquée, en revanche, c'est sur euh, le rapport entre les retraites et euh, le handicap. Absolument. Euh, on a l'impression, en, en lisant ce qui, ce qui a été proposé, qu'il n'y a pas énormément de, de choses qui vont changer euh, pour, euh, pour les travailleurs handicapés, c'est retraite à 62 ans et 55 ans en cas de handicap, so, 62 ans euh, en, en cas de... D'invalidité et d'incapacité. Oui. Euh, bah, C'est-à-dire, euh, si, ce qui va changer, c'est qu'il ne va pas y avoir de, de, de recul d'âge de la retraite pour eux. C'est ça, c'est que ça, ça hein? ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger, alors que ça avait bougé en 2010, dépassé de 60 à 62. Oui. Pour ceux qui étaient en incapacité, en invalidité, là, ça ne passera pas de 62 à 64. Donc, pour eux, ça ne bouge pas. Et pour les personnes handicapées, les travailleurs handicapés, euh, pour eux, effectivement, ça restera à 57 50. ans, avec une euh, à 55 50. ans, pardon, avec une amélioration euh, quand même c'est que sera pris en compte, seront pris en compte dans ce cadre-là ceux qui auront une reconnaissance du handicap. Euh, entre 50 à plus de 50%, à, à plus de 50% alors qu'aujourd'hui c'est 80%. Oui. Et euh, donc il y a une amélioration à ce niveau-là. Et on ne parlera que de euh, 27 années de cotisation, euh, de cotisation effective. Voilà. D'accord. Oui Luc Oui, bah, des... moi c'était pour revenir un peu tout à l'heure sur les histoires de, de, de financement, sur la nécessité de réformer euh, euh, en rapport aux questions budgétaires. Vous voyez bien, il y a aussi émerge. L'opposition le porte, mais c'était aussi le cas de certains députés de la majorité, la question des super profits. Total a annoncé un bénéfice historique de 19 milliards d'euros. Comment vous, qui venez de, du centre, du Modem, comment vous, vous positionnez par rapport à ces, ces questions-là Écoutez, moi d'abord, peut-être étonnée dans ce, cette ambiance, mais euh, je suis plutôt euh, contente de voir qu'il y a des entreprises françaises qui font des profits. D'abord. Euh, qui emploient des personnes, qui donnent des salaires, qui augmentent les salaires, qui investissent euh, et qui font aussi la richesse de notre pays. – ils, du... ils investissent aussi à l'étranger quand même. Hein. – Absolument, surtout pour Total, oui, Total parce que ce n'est pas, nous... pas le pétrole qui nous inonde. <rire> et donc, euh, ou qui inonde nos sous-sols en tout cas. Et donc euh, effectivement, voilà, moi déjà j'ai une satisfaction, voilà, moi déjà ça, ça, me... ça me parle. Ensuite, bien entendu… Que euh, c'est la conjoncture actuelle qui est à l'origine de ces profits, c'est-à-dire euh, le prix de, des carburants qui euh, s'est envolé dans le monde entier et qui a fait que ces profits euh, ils ont euh, reversé 600 était. millions quand même. Donc moi, euh, qu'on se pose la question de savoir euh, si le, on doit euh, euh, effectivement, euh, si l'État euh, peut euh, récupérer une partie de ses profits, bon, je pense qu'on peut se poser la question. Voilà, en tant que euh, centriste et euh, mais euh, on ne peut pas imaginer que, une, euh, que ce serait une recette pérenne. Euh, ce ne sont pas des recettes pérennes, ça. Mais ce serait comme un superimpôt donc, donc, voilà. donc, si vous voulez. Non, mais je, pas, pas, euh, ce ne sont pas des recettes pérennes. Donc, euh, il faut que notre système de retraite, système de retraite <coughs> ne peut pas s'équilibrer avec ce type de choses. Euh, ça, c'est notre <coughs> contrat social. C'est euh, les actifs qui paient la retraite des euh, retraités. C'est un contrat social et, euh, qui est passé entre, euh, la, dans la société française. Et je crois que ce contrat social, on doit l'honorer euh, sans intervention extérieure. Après que l'on veuille faire rentrer plus d'impôts, taxer euh, des sociétés qui feraient beaucoup de bénéfices, mais pour d'autres sujets, pour d'autres développements, Ça, pour on, on doit développer des énergies renouvelables, on doit développer, euh, enfin, en termes environnementaux, on a beaucoup d'investissements à porter, on a des fonds verts, on peut faire avancer. Donc voilà, mais je pense que pour ce qui est de notre contrat social, nous devons le financer euh, dans le cadre de ce contrat. Okay. En tout cas, dans notre démocratie, il y a aussi euh, le pouvoir de défiler dans la rue. Et on l'a vu encore cette semaine. Troisième mobilisation, un petit peu plus faible que les deux précédentes, certes. C'était euh, mardi 7 février. Euh, je vous propose de voir d'ailleurs les une de la PQR du lendemain. On l'a fait les deux dernières semaines. À chaque fois, c'était toute la PQR qui parlait de cette mobilisation. Ce n'était pas le cas cette semaine. Regardez, vos trois journaux respectifs, euh, à part la Nouvelle République qui titre – Encore sur les retraites, ce n'est pas le cas de la Voix du Nord euh, qui parle de ce séisme en Turquie et en Syrie et le Télégramme qui parle de ce drame euh, de la disparition d'Elena. Est-ce que vous souhaitez réagir euh, à une de ces trois, une en, en particulier, hormis les retraites ?– On va en bah, le, le séisme en Turquie et en Syrie, c'est quand même, vous voyez, le… le enfin, bon plus de 20 000 morts aujourd'hui on parle de 100 000 euh, ouais. et, et, et on n'a ouais. pas euh, bon voilà euh, on, ça augmente tous les jours c'est absolument dramatique et euh, on sent bien que euh, sur place il y a une vraie euh, de vraies difficultés à porter euh, du secours de vraies difficultés à mettre en œuvre euh, de l'humanitaire d'urgence donc euh, voilà moi je suis euh, humainement moi ça me touche beaucoup ces Justement situations. à propos de la Syrie, on voit euh, euh, les Américains ont allégé certaines sanctions euh, à l'égard euh, de la Syrie pour pouvoir euh, am am amener de, de l'aide humanitaire en Syrie. Est-ce qu'il est, est qu y a un risque de remettre Assad dans le, dans le jeu diplomatique là-dessus et quand vous avez des événements euh, terribles comme cela, je crois qu'il il est quand même humain euh, d'essayer de faire en sorte d'amener toute l'aide sur le, sur le terrain, ou à contrario euh, d'ouvrir de nouveaux canaux de discussion, peut-être euh, avec avec ce qui se passe, avec. Euh, écoutez, bon, les moi, je, le, le régime syrien a quand même été oui. assez euh, assez terrible dans la gestion euh, dans sa gestion de la, euh, de la guerre de cette guerre civile. Mmh. Bon, moi, c'est. Euh, pas le lieu ici peut-être de parler de tout ça, mais euh, ce qui est certain, c'est que, euh, que l'on assouplisse euh, des règlements que l'on a mis en place euh, contre ces régimes, que l'on assouplisse cela pour faire en sorte que l'aide humanitaire rentre, euh, moi je pense que voilà, c'est quelque chose d'humain. – C'est vrai qu'ici on parle davantage des régions, je vous propose de regarder euh, un tour des régions, de l'actualité des régions signée Roselyne Pagès, et notre territoire hebdo, et on reparle bien sûr des retraites. Une marée humaine dans les rues de Boulogne-sur-Mer, en dépit d'une mobilisation qui reflue. À Calais, comme à Soissons ou ailleurs, la motivation ne faiblit pas. En revanche, tout comme l'inspiration, nourrie par la colère. Ça, c'est M. Ce Macron, voilà son, son petit déguisement d'enfant, et puis le, le dossier à la retraite à la poubelle, puis les projets qui vont partir à la poubelle aussi, puis voilà. Mention, c'est un terme qu'on utilisait autant de la royauté quand on voulait critiquer le roi. J'ai interpellé Macron pour lui dire que même si j'étais d'accord avec lui, je dirais non à sa réforme parce qu'en fait, il n'a cessé, si vous de mentir. Elisabeth Borne, donc toujours l'idée du chapeau de Bouffon, mais détourné en corne de diable, avec discrètement un 49-3 sur son front. « Ah, t'es foutu !»« Oui, oui ça est dans la rue !»« Tant que le gouvernement ne revient pas sur des décisions qui sont suicidaires pour l'ensemble du pays, on sera dans la rue. » Travailler plus pour se reposer plus. Une semaine de 36 heures en 4 jours, l'URSSAF de Picardie a été choisi pour l'expérimentation dès le 1er mars. On a sondé les salariés à l'été dernier et sur un peu plus de 150 répondants, plus de 70% disaient « voilà, c'est une formule qui peut être intéressante ». Sauf que pour l'heure, un seul salarié s'est porté volontaire. Les avantages, c'est ce qui nous était demandé, c'est un peu plus de souplesse, un peu plus de flexibilité. Par définition, vous avez un jour de plus off dans la semaine. Les inconvénients, on les connaît aussi, c'est que c'est des, des journées assez longues, c'est-à-dire que 9 heures avec une pause déjeuner au milieu, c'est une journée assez, euh, voilà, assez lourde. Autre expérimentation, ce train imaginé par Alstom. Baptisé Coradia, il fonctionne à l'hydrogène. Présenté comme plus écologique et moins cher, il ne rejette que de l'eau. Une première en France, testée durant quelques jours sur la ligne reliant-tours à Loche. Ça fait partie des, des tests en vue de l'homologation de la relation entre ces machines et le réseau. On a aujourd'hui 17% de notre parc de trains diesel à travers la région. L'objectif, c'est véritablement à l'horizon 2030-2035, de ne plus avoir de train diesel dans la région. Avec Alstom, les discussions sont en cours, mais pour l'instant, les commandes sont restées à quai. Tout d'abord, une réaction sur un de ces sujets, outre les retraites, le train à hydrogène ou oui, le, le train à... de la semaine de 4 jours le, le, le train à hydrogène, c'est intéressant. Alors je. Euh, bien sûr que nous avons besoin de faire évoluer euh, toutes ces, euh, ces carburations, on va dire, euh, euh, dans les transports euh, collectifs, et euh, l'hydrogène est prometteur, mais euh, je crois que c'est aussi un, un, ce qu'on appelle un train léger, euh, et je crois que c'est aussi l'avenir, euh, bon, dans les régions, il y a des kilomètres et des kilomètres de voies ferrées à réhabiliter, et euh, si on doit les réhabiliter toutes euh, au standard de la SNCF… Qui sont des standards avec bon voilà c'est un coût qui est absolument démentiel et euh, je pense que des réhabilitations plus légères pour supporter des trains plus légers mais qui seraient tout à fait euh, opportun euh, pour des certes des, des fines. Euh, pour moi, c'est un peu l'avenir. Eh juste sur la ah, question, il y, y a un arbitrage justement qui concerne votre, votre territoire, euh, les Landes et, et le Sud-Ouest. C'est faire entre la, la LGV ah, vers le là... Pays basque et vers Toulouse depuis oui. Bordeaux ou la desserte que vous décrivez, non, beaucoup non, plus non, fine non, du non, territoire. Non, non, non ça, n'a rien à Je voir. Je m'attendais un peu. Mais, mais, ça n'a rien, rien à voir. Vous savez que c'est au à la LGV disent de prioriser les oui, petites dessertes que vous décriviez. oui Non, mais oui. Mais il faut faire les deux. Ça n'a rien à voir. Euh, le, le, la LGV, c'est un. Et il ne faut pas oublier aussi de mailler entre elles les villes moyennes dans les régions. Parce que le bon maillage des villes moyennes, ça permet quand même une vitalité du territoire et le fait que l'on n'ait pas de disparité territoriale. Parce que là, nous avons dans nos grandes régions beaucoup trop de disparités territoriales. C'est un point faible. Hein. Euh, et c'est un point faible majeur. Donc, euh, euh, il y a deux choses. La LGV, d'abord, au départ, – C'est une, une, une voie euh, européenne euh, et ensuite c'est une voie qui relie deux grandes métropoles, c'est euh, Bordeaux et Toulouse, Paris, Bordeaux, Toulouse, puis euh, le sud vers l'Espagne et euh, ça, aussi, ce sera aussi un moyen de déplacement euh, du quotidien entre des villes moyennes et un moyen de déplacement du quotidien qui sera amélioré. Donc euh, je pense qu'on n'est pas du tout dans le même spectre et qu'en fait il faut faire les deux voilà Et vous disiez il faut euh, il faut avoir des normes ferroviaires plus simples. – je pense pour, pour, les, les pour certaines petites lignes euh, bon, j'ai une région dans laquelle il y a vous pouvez pas vous pouvez pas, faire avancer comme vous le souhaitez non, Madame non, je vous en prie, allez-y allez je voulais reprendre le train de la retraite pour finir mais je ne crois pas qu'on aura le temps de le reprendre dans, dans, certaines, dans certaines régions, dont la mienne que je connais bien euh, il y a 6000 km de voies ferrées euh, bon, euh, dont des, des, des fines, des fines fines qui font des dessertes euh, intra-départementales entre certaines, euh, certaines communes avec des arrêts dans des petites, euh, petites, petites communes qui sont vraiment de la desserte fine. Là, je pense, et ce sont des voies qui ne sont pas électrifiées. Là, je pense qu'il faut véritablement euh, installer ce type euh, potentiellement de, de, de trains qui sont en fait, ce sera un peu l'équivalent de tramway, quoi, euh, je, je le dis. – je, je, je, je à titre de comparaison, moins lourd que euh, les, les, les gros trains. – <rire> On reprend… – de... Le train de la retraite. <rire> – Non, on ne le, le reprend plus, Madame <rire> la Mini. je suis désolée, on va passer au, au wagon de la deuxième partie, voilà. <rire> Et dans cette partie, nous allons davantage parler de handicap et notamment de handicap et de sport. Pour commencer, je vous propose ce territoire et solution de Bretagne notamment. Regardez. C'est parti pour le 50 mètres nage libre. 40 participants venus de toute la Bretagne s'affrontent dans ce bassin. Le Cercle des nageurs brestois organise cette compétition pour la première fois. Selon eux, le nombre de participants est important mais reste encore insuffisant. La natation sportive, euh, pour le sport adapté, elle est tout à fait envisageable, elle est tout à fait organisable. Toute la journée, les nageurs se défient sur plusieurs épreuves comme le crawl ou la brasse. Parmi les participants, on compte quelques stars locales comme Cléo, déjà plusieurs fois championne du monde à 21 ans et qui compte bien renouveler son titre. Cette compétition va me permettre de me qualifier pour les championnats de France. L'objectif de la passe à 10, c'est par équipe, vous allez devoir faire 10 passes chacun. Je m'appelle Adrien Billion et on est ici à l'école départementale en disport des Côtes d'Armoire. On trouve ça dans les autres départements et il n'y en avait pas dans le 22. Le but, c'est que les jeunes de 6 à 14 ans viennent découvrir une activité qui se pratique au sein de notre département. En l'occurrence, il y a moins en moins de jeunes en qui pratiquent une activité. Et le but, c'est de, de vraiment les, les dynamiser par une, une mise en application, une, une mise au sport assez facile. Là, on a commencé cette année par un cycle de, de basket-fauteuil. Ensuite, on va partir sur de la serbacane, qui est un sport totalement dit. J'aime beaucoup le basket. Et ce matin, je suis L'année dernière, je viens de me basket et le tir à la carrière. Voici une démonstration de Boccia. Ce sport de boule, apparenté à la pétanque et inscrit aux Jeux paralympiques, se pratique depuis seulement trois ans ici à Lorient et serait presque déjà victime de son succès. On a très clairement un manque de matériel puisqu'on accueille aujourd'hui près d'une quinzaine d'adhérents sur le club de Botia. Il nous faudrait 3-4 jeux de balles supplémentaires, 2 trois rampes supplémentaires pour pouvoir accueillir des nouveaux parce qu'aujourd'hui quand on a des nouveaux, des personnes nouvelles qui veulent pratiquer, euh, bah, ils viennent pas, ils n'ont pas leur propre matériel. Des infrastructures qui peinent à suivre sur l'ensemble des sports donc, malgré une amélioration des propositions d'accessibilité. Il faut dire que l'handisport affiche une forme presque olympique à l'Orient. Voilà, le handisport qui affiche une forme olympique ouais. à l'Orient. Claire, ah, oui. on oui. commence par vous, la Bretagne. Très en riche, euh, effectivement, en Bretagne. Je trouve que ces deux reportages nous donnent plein d'informations euh, et plein de questions à vous poser aussi. C'est qu'effectivement, euh, on voit du dynamisme, on voit ces écoles départementales handisport qui doivent être normalement dans tous les départements qui ne sont pas encore euh, partout, euh, et un manque de moyens. Et c'est ce qu'ils ce qu disent aussi, c'est qu'en fait, c'est hyper important pour euh, ces enfants et ces jeunes d'avoir accès au sport et d'avoir une autre manière de vivre leur handicap grâce à ça, et pour autant, ce n'est pas encore installé partout, avec des moyens qui ne peuvent pas ne pas, pas être installés partout. Est-ce que ça va faire partie de vos priorités euh, dans les mois à venir, et notamment de la réunion au printemps Oui, alors c'est une priorité, c'est une priorité de la, de la ministre des Sports également, avec oui. qui je travaille euh, voilà, en parfaite cohérence, parce que vous avez compris, moi c'est interministériel, donc je oui. travaille avec tous mes collègues, euh, alors sur les Jeux Olympiques et Paralympiques en particulier, ben ça, hein, oui. et également euh, sur l'héritage de ces Jeux, et justement dans l'héritage de ces Jeux, nous voulons multiplier euh, par quatre euh, les sports para-accueillants euh, dans. les sports, les clubs para-accueillants ah. euh, dans notre pays, euh, et donc faire en sorte que. D'ici les Jeux Olympiques Oui dans le temps des Jeux et après, donc euh, avec la formation des encadrants de ces, de ces clubs, avec des dirigeants, des encadrants, des, des, des éducateurs sportifs quand ils existent dans ces clubs. Et puis, euh, je crois qu'il faut aussi envisager à l'échelle peut-être départementale de créer des véritables plateformes de, de, de justement matériel. Ouais pour pouvoir euh, pratiquer parce que vous voyez le matériel il est euh, il est utilisé pendant quelquefois un temps particulier par On certains fait, oui. ensuite euh, d'autres clubs ont besoin du matériel et ben s'il y avait une plateforme de mutualisation de mutualisation oui. euh, du matériel je pense que c'est vers cela qu'il faut que nous allions une question de moyens quand même. L'État peut, ben oui. peut venir aider Oui, mais bien là, on sûr, l'État parle... euh, euh, aidera dans le développement et le déploiement de ces, de ces clubs. Est-ce que le regard change au fond en tout cas dans le Nord, on essaye de, de le faire changer, puisqu'il y a des initiatives qui ont été prises et on a les images et oui. les sons d'ailleurs de ces jeunes qui se sont, ces ouais. jeunes valides, qui se sont mis à la place de ces invalides, de ces personnes handicapées. Euh, je vous propose de voir les images et peut-être aussi de les écouter après euh, Pierre Jérôme. On va nous en parler. Ça nous permet de nous mettre dans la peau d'athlètes qui ont des difficultés, mais qui peuvent quand même faire ces sports. Donc c'est une bonne initiative. C'est vrai que des sports comme le saut en longueur dans le sable, avec un bras attaché, c'est pas forcément le premier sport auquel on pense quand on veut tester des parasports. Donc c'est vrai que c'est difficile et c'est très intéressant de se mettre dans cette situation. Parce que même si on essaye de sensibiliser, etc., on peut jamais savoir exactement ce que c'est que d'avoir un handicap. On se rend compte vraiment que c'est compliqué vraiment d'être handicapé et même euh, tous les sports comme ça et ça, ça requiert vraiment de la force et donc c'est cool de pouvoir faire ça euh, en équipe et tout et puis il y a vraiment une bonne ambiance donc c'est sympa bon, Je trouve que l'handisport a vraiment sa place aux Jeux Olympiques, enfin, aux Jeux Paralympiques on n'en parle pas assez, enfin, il manque beaucoup de sponsors et pour en vivre c'est compliqué pour eux Alors ça c'était une initiative euh, ce jeudi au stade couvert de Liévin il y avait 200 collégiens qui sont venus euh, se tester à des sports paralympiques donc on, on leur a bandé les bras pour faire du saut en longueur on les a aveuglés pour faire de la course à pied et c'est ce qu'on vient d'entendre c'est ce qu'on voit sur les images donc c'est la découverte de ce des handicaps et de la pratique du sport par handicap est ce qu'il faudrait systématiser ça oui je crois que ce sont de bons de bonnes découvertes de bons échanges en définitive euh, parce que ça permet, alors il faut le faire en présence, à mon avis, d'athlètes aussi. Euh, euh, – C'était euh, le cas là, il y avait des valides et des... – Voilà, et, des... euh, et c'est une, une bonne chose. Alors vous avez bien vu qu'il y a quand même le handisport, c'est plus du handicap moteur, c'est eux qui euh, participent aux Jeux Olympiques. Il y a le sport adapté c'est la jeune femme nageuse que l'on a vue tout à l'heure, euh, qui est plus dans le handicap euh, intellectuel ou cognitif. Donc ça, il va y avoir des grandes journées à Vichy cette année, euh, au, mois de, au mois de juin, je crois, euh, autour du, du sport adapté. Donc euh, euh, on a véritablement, euh, d'abord moi je veux dire, les personnes en situation de handicap doivent faire du sport. Mmh. Euh, et nous souhaitons développer... Euh, comme le sport à l'école 30 minutes va être développé, nous souhaitons aussi le développer dans toutes les institutions, toutes les structures qui reçoivent des enfants euh, handicapés. Ensuite, les clubs sportifs doivent accueillir des personnes en situation de handicap. Et ensuite, l'initiative qui a été portée dans votre région est très intéressante. Les dits valides doivent euh, découvrir euh, ce qu'est en définitive le, euh, le handicap quand c'est du handicap moteur bien entendu, doivent découvrir quelles sont les difficultés euh, particulières de la pratique sportive par des personnes en situation de handicap. C'est un peu la handicap. suite de la loi de 2005 en fait, c'est de Alors, mélanger au maximum déjà à l'école et aussi dans les clubs sportifs en fait. Bah écoutez, euh, demain nous célébrons le 18e anniversaire oui. de euh, la loi handicap du 11 février 2005 qui a été votée euh, euh, sous Jacques Chirac et qui a été une grande loi parce qu'elle a, euh, on a changé de paradigme à ce moment-là dans Je notre vois. pays. 18 ans après, on va, ça va être l'occasion de faire un bilan aussi euh, de, de, de tout ce qui a été réalisé, mais aussi du parcours qui nous reste bah à oui, réaliser. Oui. Euh, mais 18 ans après, bien entendu que l'esprit, c'est l'inclusion. C'est l'inclusion dans notre société, l'inclusion à l'école, l'inclusion dans les clubs sportifs, l'inclusion dans la culture, l'inclusion dans le travail. J'étais hier... Euh, autour du thème du travail. Donc, ah bah on, a vraiment on va des parler du travail pourquoi. tout à l'heure. Je vous propose déjà l'école. On fait un petit arrêt par l'école avec euh, Pierre-Jérôme, qui, qui a des choses à Alors, dire. Je voulais vous parler d'un problème plus particulier sur l'inclusion qui concerne ouais. euh, le nord de la France, mais qui peut concerner aussi toute la France. Euh, et notamment l'inclusion euh, des enfants autistes. On a dans le nord de la France 8000 enfants autistes qui sont suivis en Belgique parce qu'on n'a pas les structures en France pour les accompagner ou les inclure dans l'école. A... Qu Est-ce qu'on Est qu continue à se défausser sur la Belgique plutôt que mettre les moyens pour développer en France l'accueil de ces enfants, que ce soit dans certains cas dans des institutions spécialisées ou bien à l'école Alors La dernière stratégie autisme qui se termine là, cette année, ou qui s'est terminée en 2022, euh, ben, tenter de répondre en partie bien entendu parce que les choses se feront progressivement à ce problème avec la création de solutions pour euh, des enfants euh, qui sont partis en Belgique afin que l'on puisse euh, les euh, faire revenir dans leur territoire parce que moi euh, l'éloignement avec les familles toutes ces choses là sont des choses qui quand même euh, me posent question et euh, il y a euh, 1500 personnes euh, solutions, possibilités de retour qui ont été ainsi construites pendant cette stratégie. Nous allons poursuivre la stratégie il y a 8 000 autisme. Enfants, oui, la stratégie autisme va se poursuivre et donc progressivement, l'objectif c'est effectivement, s'il y a la volonté des personnes et des familles, hein, on, on agit toujours avec la volonté des personnes et des familles, euh, de trouver des solutions pour faire en sorte que cette situation euh, euh, n'existe plus. – Et l'éducation nationale, elle est, -ce elle est en train, notamment pour euh, l'accueil des enfants autistes dans les classes, euh, est-ce que le personnel formé, suffisamment formé ?– Alors, euh, nous sommes là aussi dans une véritable transformation. Euh, l'éducation nationale, moi d'abord, je veux lui tirer mon chapeau, parce qu'on n'imagine pas euh, ce que tout cela a représenté pour elle, d'accueillir aujourd'hui 430 000 enfants en situation de handicap, tout handicap confondu. Hein. Il y a autistes, il y a troubles du neurodéveloppement en général, il y a euh, les, euh, les euh, troubles sensoriels, les aveugles, les sourds, euh, les troubles moteurs aussi bien sûr. Donc euh, beaucoup de typologies de handicap. 430 000 enfants accueillis aujourd'hui, euh, ce qui est vraiment euh, important, mais à mon avis, c'est pas fini. Nécessaire, bien entendu. Donc, nous devons aussi transformer euh, l'école. Transformer l'école, c'est avec le ministre de l'Éducation nationale que nous travaillons sur ces sujets, transformer l'école pour accueillir hein, ces, ces personnes, bien sûr. Euh, il y a, nous avons mis en place des unités, par exemple, pour prendre en charge les autistes dans les écoles maternelles, les écoles primaires, euh, dans les collèges, il y a des classes Ulysse qui se sont développées, dans les lycées également. Et nous devons poursuivre, bien entendu, cette impulsion. Nous devons mettre plus d'équipes médico-sociales dans les établissements scolaires pour aider les enseignants et les équipes pédagogiques à pouvoir prendre en charge ces enfants dans des classes classiques. Donc ça, c'est <coughs> un des enjeux. Euh, principaux. Et puis il y a bien sûr toute la partie, mais ça c'est l'éducation nationale et le ministre de l'éducation nationale qui porte tout ça, bien sûr, c'est la partie formation des enseignants ah. à des méthodes pédagogiques particulières et euh, formation de tous les personnels, y compris les AESH et y compris les oui, personnels les accompagnants des, des personnels de handicap. communaux aussi qui sont dans les écoles. Mais oui, il y a, y a un vrai sujet communaux. sur ces AESH euh, qui souffrent d'une grande précarité que vous avez du mal à, à recruter. Oui. – sont... Alors, le, le, le ministre de l'Éducation nationale, parce que ce, ce ne sont pas des personnels médico-sociaux, les AESH, ce sont des personnels d'accompagnement de l'Éducation nationale, pas du tout un accompagnement médico-social, euh, sont donc, euh, il y a un AESH pour 8 professeurs aujourd'hui dans l'Éducation nationale, 130. – Oui, d'ailleurs, l'Éducation nationale dit, on embauche des personnels handicapés en, en se disant que c'est des AESH, alors qu'en fait, c est, c est, ça n'a rien à voir avec le personnel de la de l'éducation. Bien sûr. Et euh, nous avons, euh, nous avons euh, euh, deux, deux choses en, en, en préparation que travaille le ministre de l'Éducation nationale. C'est effectivement euh, de, de déprécariser, en fait c'est ce précaire parce que c'est 24 heures semaine. Donc c'est de, de pouvoir proposer des temps pleins à ces personnes. Euh, donc ça, je pense que c'est une première, une première avancée très très favorable pour elle, qui facilitera peut-être l'attractivité du métier. Il voilà, euh, de je, je l'espère. Ouais. Euh, et euh, donc ça, c'est une première, une première brique. Et puis il y a la formation de ces personnes oui. également, euh, qui sont euh, qui sont euh, qui est tout à fait essentielle Et en fait, euh, il y a aussi la responsabilité qu'aura l'éducation nationale à la mise en œuvre de tous ces moyens d'accompagnement des enfants en situation de handicap, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut des AESH, combien de temps, est-ce qu'il faut des moyens particuliers, des outils particuliers, est-ce que c'est la pédagogie du professeur ou est-ce que c'est l'intervention de personnels médico-sociaux pour encadrer tout cela. Donc on a des palettes de solutions qu'il va falloir, eh bien, c'est de la dentelle hein, pour chaque enfant, parce que les besoins sont totalement différents. Et euh, donc, nous allons continuer cette montée en puissance. Et nous travaillons dans des groupes de travail avec les associations, euh, et notamment, il y a un groupe de travail à l'éducation nationale, euh, sur l'acte 2 de l'inclusion scolaire des enfants en situation de handicap. Ok, il y a l'inclusion scolaire des enfants, il y a aussi l'inclusion dans le monde du travail. Vous étiez d'ailleurs à ce sujet dans l'Indre et Loire il n'y a pas si longtemps pour parler emploi et handicap. Je vous propose de regarder ce reportage. Sébastien Vincent est électromécanicien en intérim dans une société de location de matériel de bâtiments et travaux publics. Malentendant. Il a suivi une formation au sein de son entreprise pour évoluer. J'ai appris de euh, l'électricité et ça fait un an, un an que j'ai travaillé sur, euh, sur euh, en formation et puis j'ai un diplôme, j'ai réussi et puis euh, bah, je peux travailler. Sur les 137 000 intérimaires qu'emploie cette agence en France, 13 000 personnes sont en situation de handicap, mises à l'emploi ou en parcours d'insertion professionnelle. Geneviève Dariussec, la ministre déléguée aux personnes handicapées, est venue écouter et saluer trois expériences de vie et de travail. Il y a des freins psychologiques avec des entrepreneurs qui pensent d'abord que c'est compliqué d'intégrer des personnes en situation de handicap ou que ce serait peut-être contre-productif pour leur entreprise. Ils ont tort. Alors la complexité administrative, nous allons tâcher de l'améliorer, mais il y a des soutiens pour les aider, euh, notamment Agifip qui est là vraiment pour les aider. En France, plus de 2,5 millions de personnes sont reconnues comme travailleurs et travailleuses handicapées et la France est en retard en matière d'emploi. Le taux de chômage les concernant est de 13% un taux qui, tout de même, baisse au fil des années. – C'était Luc ?– Justement, vous, vous parliez dans, dans ce sujet de, de ces frais administratifs des employeurs potentiels, vous vous engagez à les lever, comment et avec quels moyens ?– Écoutez, j'étais euh, hier euh, dans euh, le Loiret où euh, j'ai euh, pu euh, voir un, un forum euh, euh, des métiers. Et euh, ce forum des métiers, euh, euh, il est euh, très simple, j'ai eu une interaction avec des entrepreneurs, en fait il s'avère qu'ils ne connaissent pas les solutions existantes aujourd'hui. Donc il y a des choses assez simples à mettre en œuvre, des aides, des soutiens particuliers qui existent, mais que, qui sont méconnus d'abord. Et ensuite ils ne connaissent pas aussi les acteurs relais, qui leur permettent de, de pouvoir euh, recruter des personnes en situation de handicap. Les acteurs relais, c'est Cap Emploi, qui maintenant travaille avec Pôle emploi main dans la main, et c'est l'Agefip, pour euh, les entreprises privées et le FIP pour le secteur public, pour l'emploi le, public. Donc, euh, ce sont euh, des, des, des interlocuteurs qui vous permettent justement de créer les dossiers et puis de juste faire un problème en sorte. De de C'est un, problème de, un problème de méthode, et pas de moyens. Les moyens sont là. Et d'ailleurs, nous avons, euh, euh, nous pouvons voir qu'il y a un recul du chômage chez les personnes handicapées, qui était à 19% en 2017, qui est à 13% aujourd'hui, toujours beaucoup trop élevé par rapport à la moyenne nationale, mais quand même, on voit une vraie, euh, un, un vrai recul, et je vois aussi au niveau de la, de la jeunesse, et puis pas que de la jeunesse, parce qu'il n'y a pas de barrière d'âge là, une augmentation euh, des apprentis, de l'apprentissage, euh, avec 3500 apprentis euh, handicapés en 2017 et, et qui sont un peu moins de 10 000 aujourd'hui, euh, ce qui est euh, un, un très fort taux euh, d'augmentation. Donc euh, l'emploi des personnes en situation de handicap, euh, non seulement est possible, en plus est même souhaitable pour les entreprises parce que ce sont des personnes avec une très bonne employabilité, euh, qui ont une très bonne productivité, qui ont une grande... Euh, une grande fidélité à l'entreprise et qui ont vraiment envie de travailler. Et ils le disent eux-mêmes, quand ils ont décroché un CDD, ils en ont les larmes aux yeux, ils sont c'est une victoire pour eux. Et c'est pour eux un, un sentiment de rentrer de plein pied dans la société et d'être accueillis dans notre société. Donc voilà, et puis dans les travailleurs handicapés, il y a toute une catégorie qui a, dont le handicap s'est développé à la suite d'une maladie, d'une maladie professionnelle quelquefois, d'un accident de travail également, ou d'un accident de la vie. Ce qui fait que beaucoup de personnes, de travailleurs handicapés, euh, sont, ont plus de 50 ans en définitive. Et là, nous avons un vrai rôle d'accompagnement dans le maintien dans l'emploi ce qui est un petit peu différent, mais c'est aussi le rôle de notre société d'accompagner ces personnes-là dans un emploi, c'est-à-dire une évolution de, leur, de leurs compétences pour qu'ils puissent avoir un emploi adapté à leurs capacités oui. du moment. Alors on l'a vu, on l'a entendu, vous faites un peu la tournée des provinces, des forums, là on l'a vu dans l'Indre-et-Loire. Est-ce que vous étiez à Lorient au mois de novembre pour le mois du handicap Parce qu'il y avait un forum de l'accessibilité. Le Justement, premier, on reparle de l'accessibilité, on regarde, on en reparle. Que je... Direction la Bretagne de nouveau. Ils sont créateurs d'objets adaptés ou bien clubs sportifs, artistiques ou encore organismes mobilisés dans le domaine de l'accessibilité. Et pour la première fois, ils sont tous réunis dans un grand forum. Derrière cela, le projet IT, Handicap, Innovation, Territoire, porté par l'agglomération lorientaise, le centre de Carpap et Biotech Santé Bretagne. Il place l'inclusion comme levier d'innovation sociale et technologique. Parmi les exemples, les mécaniques roulantes, présentées par l'association Grandiose. Euh, on a fait venir des... Euh... Des personnes, de, euh, des professionnels qui, euh, qui conçoivent ou qui importent du matériel de mobilité. Euh, chaque euh, handicap a ses spécificités qui vont faire que l'un qui va en préférer un autre, etc. Et on est là aussi tout simplement pour créer le lien et faire en sorte que les gens ils sortent, ils bougent, ils fassent des choses, du vivre ensemble et du construire ensemble en fait directement. En fait. Mais le handicap, ce n'est pas qu'en fauteuil. Tous les sens se sont concernés et là, on travaille vraiment sur le vieillissement. Là, c'est vraiment l'objectif, prévenir la chute et se mettre dans la peau d'eux pour peut-être avoir plus d'empathie et, et peut-être accompagner et avoir un regard vraiment différent sur la personne. Un salon ouvert aux professionnels, mais aussi au grand public, parfois concerné ou simplement attentif et curieux. Je venais chercher des informations, trouver de, des activités qui pourraient être adaptées euh, à ces personnes-là pour faire découvrir euh, ce monde de, du handicap et, euh, de, et de faire découvrir l'inclusion pour les enfants. Les associations d'inclusion sont mobilisées dans le bassin l'Orienté pour donner encore plus de facilité et de sens aux vivants ensemble. Voilà le grand enjeu de l'accessibilité. Ça fait partie de l'inclusion dont on parlait tout à l'heure, c'est l'accessibilité. Euh, les JO se rapprochent, on voit que j'imagine que ça peut peut-être vous, vous empêcher de dormir parfois la nuit parce qu'effectivement... Euh, ces lois qui ont été décalées, ces accès qu'on aurait dû faire qui ont été décalés, j'ai je, je enfin, vu que 3% des stations de, de métro étaient, euh, étaient accessibles aux handicapés uniquement, c'est euh, un quart des gares, euh, avec ces mois qui commencent à se rétrécir avant les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'il qu qu vous reste à faire pour que ces 350 000 personnes qui vont arriver euh, handicapées aux Jeux Olympiques puissent euh, participer euh, à la fête collective bon, euh... Que les choses soient claires tout de suite, il n'y aura pas d'accessibilité du métro historique. Oui, c'est euh, impossible à réaliser, euh, totalement impossible. Donc euh, c'est toutes les extensions du métro qui, elles, seront accessibles, les extensions qui sont réalisées actuellement. Par contre, toutes les gares SNCF seront accessibles et il y a… Un, un quart, on va passer à toutes les gares accessibles d'ici 2024 Les gares SNCF, oui. Euh, – et, euh, et les gares RER également, hein. enfin euh, le RER est accessible, c'est euh, vraiment le métro historique. – C'est le métro historique. – Voilà, euh, et toute les, toutes les, la mobilité de surface, tram et bus sont accessibles. Euh, mais il y aura des solutions également pour les personnes en situation de handicap, avec des navettes prévues par Île-de-France Mobilité, euh, qui permettront à la demande, bien entendu, à la commande, euh, qui feront les gares, les principales gares parisiennes et qui transporteront les personnes vers les lieux de... Les sites qui sont assez bonnés. Les lieux, Sémonie, les dire, lieux de, de, de... Les sites. Il y aura également... Euh, il y a un, un dispositif qui s'appelle 1000 taxis accessibles qui a été lancé avec le financement... Enfin, l'aide au financement de l'acquisition de taxis euh, pouvant euh, transporter des personnes en situation de handicap euh, et là euh, Clément Bonne fait un travail aussi avec toutes les compagnies de taxis afin que euh, ce dispositif puisse, euh, puisse être pris en main par les taxis donc Beaucoup de solutions sont étudiées actuellement et l'accessibilité dans les mobilités fait partie véritablement de la réflexion et de la réflexion. Euh, euh, et on est loin du compte, compte Non, les choses seront prêtes. Enfin, alors, pas le, pas le métro historique, oui. mais euh, les, les, les déplacements, les mobilités de surface seront prêtes. Euh, et euh, voilà, nous, nous enfin... Il y, a, il, y a des, il y a des comités qui se passent pour 2024. toutes les six semaines <rire> qui sont mis en œuvre par le ministre Clément Bonne, des comités stratégiques sur ces mobilités. Je peux vous assurer que nous suivons ça comme le lait sur le feu. Comme le lait sur le feu. Merci beaucoup, madame la ministre, d'avoir été avec nous. Merci à vous trois, merci aux télévisions locales. Merci à vous, derrière vos écrans, on se retrouve la semaine prochaine. Très bon week-end